La gamme Echo, Amazon nous propose des produits qui savent s'intégrer à notre quotidien. Je vous avais déjà présenté sur ma chaîne l'Amazon Echo 4ème génération. C'était un renouvellement de génération qui était sorti l'année dernière. Cette année, Amazon a renouvelé son fameux Echo Show 10. Avec la troisième génération de l'Amazon Echo Show 10, il y a eu une réelle mise à jour dans les fonctionnalités et dans le design. Aujourd'hui, cet Echo Show 10 va encore plus loin pour satisfaire nos besoins, notamment ceux qui sont nés depuis qu'on est resté chez nous confiné pendant plusieurs mois. Intégrant bien Bien entendu Alexa, doté d'un écran de 10,1 pouces HD conçu pour suivre nos mouvements, est simplement l'élément indispensable pour nous faciliter la vie. C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Avant de déballer les Show 10, faisons un petit aparté sur ce qu'est Alexa, mon ami Alexa. Bonjour Alexa. Bonjour Mehdi. Et aussi, quelles sont les différences que l'on peut trouver entre une enceinte éco, comme je vous ai présenté l'année dernière, et l'éco-show que je vais vous présenter cette année. Alexa est un assistant vocal, une intelligence artificielle capable de nous comprendre et de répondre à certains de nos besoins. On peut la retrouver sous différentes formes, on peut la retrouver dans des enceintes intelligentes, on peut la retrouver sur des montres connectées, on peut la retrouver sur notre téléphone. Son but, nous faciliter la vie. Aujourd'hui, Alexa peut pleinement s'intégrer à un système domotique pour contrôler votre maison, contrôler vos volets, contrôler les lumières, bref, vous permettre de tout faire à la voix. Au-delà de ça vous allez pouvoir l'intégrer dans une routine pour avoir vos flashs d'infos le matin, pour savoir la météo, pour vous rappeler quelque chose, par exemple vous lancez un chronomètre, vous avez un rendez-vous et encore plus loin pour vous apprendre, vous apprendre des choses. Car oui Amazon pousse d'année en année les skills, c'est les applications vocales qu'on peut intégrer dans un système Alexa afin de pouvoir toujours lui en demander plus. Maintenant, une enceinte Alexa ou un écran connecté comme le Echo Show 10 vous permettra aussi de vous divertir. Vous divertir en lançant des musiques, en étant connecté à des services de musique en ligne ou lorsqu'il y a un écran, vous divertir en lançant des services de VOD comme Netflix ou Molotov. On en vient du coup à la différence entre les différents produits de la gamme Echo. On aura du coup l'Echo basique que je vous ai présenté l'année dernière qui sera une enceinte connectée intégrant Alexa qui va être à la fois intelligente et qui va vous permettre de vous faire comprendre et d'écouter. Concernant la gamme Echo Show, la thématique principale au départ était d'ajouter un écran à cette enceinte afin d'avoir des informations visuelles en plus que des informations sonores. C'est une réelle réussite dans l'intégration de la vie de tous les jours, notamment dans la cuisine lorsqu'on veut voir une recette de cuisine ou lorsqu'on veut appeler quelqu'un en visio. L'Echo Show 10, on va le découvrir ensemble, mais va nous permettre du coup d'avoir cet écran et surtout la grosse nouveauté c'est que cet écran va pouvoir nous suivre. Bref, j'en dis pas plus, passons au déballage. On se retrouve devant la boîte de l'éco-show 10 avec, sur la devanture, bah, l'élément principal, l'éco-show, l'écran. Et on voit qu'il est un petit peu incliné, car il est pivotable. Je vous le rappelle. Au-dessus, petit logo Amazon. Et à l'arrière, des petites phrases qu'on peut dire avec ça, afin d'avoir des exemples. Hop. Premier élément. Le bloc d'alimentation. De cette Eco Show. Hop, on voit directement l'Eco Show 10 qu'on va enlever tout doucement de sa boîte. Il est assez imposant et c'est ce que l'on cherche avec bah voilà, la gamme Eco Show 10. Bien entendu, dans la gamme Eco Show, il y a l'Eco Show 5, l'Eco Show 8 et l'Eco Show 10 qui va vous permettre d'avoir des écrans plus ou moins petits. Regardez-moi ça. Il est magnifique. Il est très beau. J'adore déjà la couleur tissée. Et on sent... Regardez-moi. Hop. Il pivote. Ça, c'est spectaculaire. On reste ici sur l'enceinte sur un tissu et Amazon a continué sa problématique de respect de l'environnement en faisant des choix durables 30% des plastiques utilisés proviennent de plastique recyclés, 100% du tissu utilisé provient de tissu recyclés, post-consommation et 100% de l'aluminium utilisé et de l'aluminium coulé recyclé pour l'appareil pour les câbles, pour l'adaptateur secteur de même pour ce qui est de l'emballage 99% de l'emballage de cet appareil est à base de fibres de bois et provient des forêts gérées de manière responsable. On a aussi dans la boîte, hop, le petit guide afin de savoir comment démarrer les show tranquillement. On l'a bien entendu en anglais, en allemand, en français, en italien et en espagnol. Lorsqu'on va aller, ils vont nous expliquer quelles sont chaque partie de l'écochon, Mais ça, je vais vous les expliquer aussi et comment ça marche. Très intelligent aussi, on a un petit papier, un petit plan qui va se mettre autour de l'écochon afin de savoir l'espace qui est nécessaire autour de les afin de pas voilà, de pas abîmer l'écran donc si vous voulez le coller à un mur, utiliser ce petit papier va vous permettre de savoir comment le positionner. Faisons un petit tour du propriétaire, juste avant de vous parler des caractéristiques techniques de ce produit. Son écran 10,1 pouces est simplement parfait. On s'imagine déjà regarder un petit épisode ou regarder des petites recettes de cuisine. En haut à droite, on retrouve la caméra avant. Ici, il sera possible de verrouiller ou pas cette caméra, afin de l'ouvrir et le fermer. On retrouvera d'autres boutons en haut de l'écran, notamment le bouton pour couper le micro et des boutons pour augmenter et baisser le volume. En plus de pouvoir retater, l'écran peut s'incliner en haut et en bas afin d'adapter la vision de l'écran à notre taille et surtout à l'endroit où on l'a posé. Ensuite, à l'arrière, on va retrouver l'endroit pour brancher l'adaptateur secteur comme ceci. Ce n'est pas plus compliqué que ça au niveau des boutons. L'écran est bien entendu tactile. Maintenant, on va le configurer. Après, on va parler de ses caractéristiques techniques. L'écho est branché, il s'allume, la configuration peut commencer. On choisit le français. Bonjour, prêt à être configuré. On va l'ajouter à un réseau. On l'associe à notre compte Amazon. On peut l'associer à un groupe ou à une pièce de la maison. Je vais par exemple le mettre dans la cuisine. On peut le renommer. Sélectionner un fond d'écran. Puis, on doit le poser pour que l'écran s'initialise et pivote. après lui avoir indiqué où on allait le placer contre un mur dans un angle cette initialisation lui permet de régler sa plage d'amplitude de rotation cet appareil est prêt. une fois que ça c'est fait la configuration est terminée il n'y a rien de plus parlons maintenant des caractéristiques techniques et voyons un petit peu de plus près le design de cet écho. show on est sur un appareil écran plus enceinte avec des dimensions très plaisantes pour un confort visuel l'écran est à un écran de 10,1 pouces 251 mm sur 230 mm c'est un écran HD rotatif avec inclinaison manuelle. Du point de vue de l'enceinte du corps de l'appareil, on est sur un diamètre de 17,2 cm. Le tout pèse approximativement 2,560 kg. La caméra qui est présente à l'avant est une caméra de 13 mégapixels. L'appareil englobe beaucoup de possibilités de connectivité, le Wi-Fi bien entendu, le Bluetooth, mais il est aussi compatible Zigbee, qui permet de connecter des appareils domotiques compatibles Zigbee. Zigbee est un protocole de haut niveau qui facilite la communication entre plusieurs éléments. On pourra par exemple faire communiquer ce petit capteur qui permet de voir l'ouverture d'une porte avec l'écho Show 10 ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments domotiques Zigbee disponibles à des prix très intéressants sur Amazon par exemple. Des capteurs de lumière, des capteurs de présence et des capteurs d'ouverture de fenêtres ou de portes. Au niveau de l'audio, l'Echo Show 10 embarque un système 2.1 de Twitter de 25 mm et un woofer de 76 mm. Toujours dans la problématique du respect de l'environnement, on aura aussi un mode basse consommation sur cet assistant vocal écran. Ce mode basse consommation couplé à la caméra et au capteur de lumière va lui permettre d'économiser de la batterie quand vous n'êtes pas là. Bien entendu au niveau de la sécurité et de la vie privée Amazon a aussi pensé à tout. Vous pouvez bien entendu désactiver le micro, cacher la caméra mais information très importante c'est que les images et les vidéos associées au mouvement ne sont pas envoyées dans le cloud. Les show n'enregistre pas ce qui lui permet de vous suivre. Pour aller plus loin on pourra lui demander d'effacer des conversations et aller régler soi-même les paramètres de confidentialité. Voilà pour ce qui est de la fiche technique, voilà pour ce qui est des caractéristiques techniques maintenant je vais vous montrer ce que ça donne sur le Terrain dans son utilisation de tous les jours et toutes les possibilités que nous offre cette Echo Show. 10. En quoi cette Eco Show 10 va pouvoir vous faciliter la vie On va voir différentes thématiques, je vous les ai un petit peu dévoilées tout à l'heure, dans lesquelles cette Eco Show 10 va s'intégrer à votre quotidien, va s'intégrer à votre vie, va s'intégrer à votre domicile. Tout d'abord cette Eco Show 10 va vous permettre de gagner en productivité. Vous allez pouvoir lui demander d'afficher votre calendrier, les prévisions météo ou des éléments de votre liste de tâches. Par exemple en lui demandant simplement Alexa quelles sont les actualités ou alors Alexa rappelle moi d'arroser le potager à 17h dimanche ou encore Alexa, réveille-moi demain avec une chanson de Francis Lalanne à 7h30. Il sera possible d'aller encore plus loin dans la productivité en paramétrant des routines. Des routines liées aux éléments que je vous ai annoncés juste avant. Par exemple, une routine matinale qui lui ferait dire les actualités dès que vous vous réveillez. Au-delà de la productivité quotidienne, il pourra être un véritable compagnon de cuisine. Dans votre cuisine, personnellement, c'est à cet endroit où cette écho show 10 va finir chez moi. Alexa, à travers ses différentes applications vocales, ses différentes skills, va vous permettre d'accéder aux recettes Marmiton facilement en disant simplement Alexa ouvre Marmiton bienvenue sur Marmiton quelle recette voulez-vous aujourd'hui en lui disant essayez une recette de bœuf bourguignon Alexa vous proposera la recette la mieux notée avec les meilleurs avis et vous expliquera quelle est la note vous pourrez alors lui demander les ingrédients de commencer la recette ou de lire les avis Marmiton s'attaque parfaitement à cet écho chaud 10 pour aller plus loin que Marmiton il sera possible aussi de lui demander de lancer des vidéos des vidéos pour apprendre par exemple à pétrir pâte ou des vidéos pour apprendre à faire de la pâte à crêpe. Il suffira juste de dire Alexa montre moi une vidéo de pâte à crêpe. Elle vous proposera différentes vidéos puis vous choisirez celle que vous préférez et il vous suffira juste de suivre les instructions. Ça c'est dans la partie préparation, la partie réalisation mais si vous vous rendez compte que vous venez de finir tous les œufs pour votre pâte à crêpe vous pourrez lui dire Alexa ajoute sur ma liste de courses des oeufs et ce sera fait. C'est pareil si vous avez besoin d'un chronomètre d'un minuteur, cette Echo Show 10 le fera facilement et même si vous avez besoin d'une petite conversion entre les millilitres, les centilitres, les litres, les grammes, les kilogrammes, il suffira juste de la demander. Vous l'aurez compris, dans la cuisine, il y a d'énormes possibilités. Mais on va pouvoir encore aller plus loin dans l'intégration de l'éco-show dans votre domicile, grâce à la domotique. Vous allez pouvoir créer vraiment un écosystème avec des produits domotiques, des éléments domotiques et cette éco-show 10. Vous qui rêviez de la maison intelligente, l'éco-show 10 sera la pièce maîtresse. Si vous êtes équipé par exemple de lumière connectée, vous pourrez lui demander d'allumer la lumière, de la cuisine, de la chambre si vous êtes équipé de volets connectés vous pouvez lui demander de baisser les volets de régler un thermostat, si vous avez un babyphone ou une caméra à l'intérieur de montrer par exemple la chambre des enfants et toujours pour aller plus loin vous pourrez paramétrer une routine, une routine matinale une routine du soir qui éteindra les lumières, fermera les volets et jouera une petite berceuse pour vos enfants la domotique n'a aucune limite d'avoir en plus permis à cet Show 10 d'être compatible avec le protocole Zigbee, lui permettra d'avoir une amplitude encore plus grande Dans la connexion avec d'autres appareils J'ai évoqué un babyphone ou une caméra Mais vous allez pouvoir aller encore plus loin dans la surveillance de votre maison Oui, vous pourrez, lorsque vous êtes présent à votre domicile De lui demander de visualiser Par exemple votre jardin, si une caméra De sécurité y est installée De lui demander qui est à la porte d'entrée Si vous avez une sonnette connectée Mais vous allez carrément pouvoir utiliser cet Echo Show 10 en élément de surveillance De votre domicile, en vous rendant dans les paramètres En sélectionnant la caméra et en cochant Surveillance de domicile, l'Echo Show 10 une fois configuré, apparaîtra comme une caméra dans votre application Alexa pour visualiser ce qui se passe chez vous. Lorsque vous visualiserez en direct ce qui se passe, vous aurez aussi la possibilité du coup de le pivoter, de pivoter la caméra pour suivre s'il y a une intrusion ou simplement suivre vos animaux de compagnie. En plus qu'être la pièce maîtresse dans votre domotique, dans votre surveillance, l'Echo Show 10 pourra devenir aussi un élément supplémentaire. Vous aurez aussi bien entendu la possibilité, je vous l'avais annoncé, d'utiliser cet Echo Show 10 comme élément de divertissement, que ce soit dans votre cuisine, que ce soit dans votre salon, que ce soit dans votre bureau. Vous pourrez lui demander de lancer Netflix, de lancer Molotov, et bien entendu, de lancer Prime Video. L'écran de 10,1 pouces s'y prête complètement. La possibilité d'avoir Molotov vous permettra de voir carrément même en direct la télé. France 2, France 3, bref, toutes les chaînes qui sont disponibles sur cette application. Au-delà de la vidéo, vous aurez bien entendu la musique. Il sera possible de lancer la musique de vos services de streaming préférés. Vous allez pouvoir aussi associer cette Echo Show 10 à vos autres appareils Echo pour créer du multi-room. Il sera possible de synchroniser tous vos éléments échos de toute la maison avec la même musique, pour écouter la même musique partout, ou alors de dissocier des musiques par pièce. Tout ça, ça se fera dans la configuration dans l'application Alexa. Pour finir, et ce qui se prête le mieux avec le suivi de mouvement, ça va être de rester en contact. Il sera possible via cette Echo Show 10 de passer des appels, des appels visio. Et si on est en train de se déplacer, l'Echo Show 10 va suivre nos mouvements. Il va complètement optimiser un appel vidéo. Ça peut être un appel vidéo simple, mais aussi un appel de groupe avec Alexa il n'a jamais Été aussi simple jusqu'à 7 amis Ou membres de la famille pour rejoindre un appel Audio ou vidéo les mains libres Pour aller encore plus loin la fonctionnalité drop in Permet de se connecter instantanément à n'importe quel autre appareil écho Si vous avez un autre écho Show Dans une salle de jeu par exemple vous pourrez Dire Alexa drop in sur la salle de jeu Pour vérifier que vos enfants Sont en train de jouer calmement et en sécurité Bref vous l'aurez compris les amis Les possibilités autour de cette nouvelle génération d'Echo Show 10 sont vraiment infinies j'ai été vraiment conquis par les améliorations à mener sur ce produit Notamment avec l'écran pivotable conçu pour suivre nos mouvements Et l'intégration de la VOD J'espère que vous avez apprécié découvrir ce produit avec moi N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser en commentaire Ou à venir les poser sur mon Discord En attendant la prochaine vidéo ou en attendant le prochain produit Echo, Vivez à fond, vivez high tech Merci et à bientôt sur ma chaîne